L'idée, c'était de travailler sur notre relation au vivant, mais d'un point de vue euh, écoféministe, ça veut dire euh, d'un point de vue incarné, mettre en place une, une relation de soins, euh, des rituels de care, avec cette question de la réappropriation du vivant dans la ville, euh, aussi en réponse euh, à, à la crise sanitaire, en fait, c'est-à-dire euh, revaloriser le rôle des bactéries, comme euh, par exemple le kombucha. On a travaillé donc, sur cette question du, du kombucha en partenariat avec le, les laboratoires d'Aubervilliers, qui est un laboratoire en fait euh, qui travaille sur la question du par la recherche notamment euh, du lien entre vivant et ville et, et des médiations qui peuvent être faites par le biais euh, euh, de recherche artistique. donc euh, l'idée c'était de développer un bar un bar euh, un bar euh, médiateur, un bar médicinal. L'objectif, c'était vraiment d'être sur, euh, sur un aspect éco-responsable du début à la fin. Le bois a été surcyclé. On a travaillé avec euh, le duo des du designers Mega, euh, euh, Simon Chawa et Suleiman euh, Midouni, euh, des arts décoratifs, qui, qui travaillent à partir d'argile du, euh, du Grand Paris, euh, donc, euh, qui, qui recycle, qui surcycle et qui créent des nouveaux matériaux à partir de ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de rester aussi, d'être très local en fait, d'avoir une production qui soit euh, à la fois une médiation sur les végétaux qui, sont, qui ont des vertus médicinales, mais aussi d'avoir cette relation très, très locale en fait au, au vivant et, et incarné.